Et nous sommes en direct. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, excusez-nous du, du retard. On a eu des petits soucis techniques. Est-ce que vous m'entendez bien Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live meeting de Patine. Top. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue. Ah, c'est bien, on a plein de salut. Il n'y a pas de son, mais... <rire> non, il n'y a pas de son, sinon tu serais... <rire> T'entendrais toutes les notifs. <rire> Bonjour à toutes, bienvenue. Bienvenue Justine, de... Marie. Ouais. Et sûrement plein de gens que vous connaissez, Charlotte et Lucie. <rire> avait... Là-dessus, attends. Ah, si, ouais. Bah oui, on reconnaît nos clients, nos amis. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous connecter. On a 49 personnes. Donc comme on était un petit peu en retard, on ne va pas trop trop attendre. Ah non, on ne voit pas une mosaïque avec 1000 personnes, François. On voit que... <rire> bonjour Charlotte, bonjour, bonjour Julie, hello Jean-Pierre. Ça fait un peu pas bien, <rire> bonjour on peut commencer je pense si ça vous va Alors, bienvenue au live meeting de la start-up de patine euh, qui est en, actuellement en campagne levée de fonds euh, sur l'ita.co donc pour euh, pour rapidement me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je suis Émilie, je travaille chez l'ITA au pôle investisseurs et j'accompagne du coup euh, Charlotte euh, dans sa levée de fonds. Euh, voilà, donc euh, on est ici du coup avec Charlotte Dereux, fondatrice de Patine, accompagnée de Lucie qui est responsable en finances et opérations. Bienvenue les filles. Merci. Voilà, l'idée de ce live meeting bah, c'est pour vous présenter. Euh, bah, présenter patine, euh, vous donner les dernières actus et euh, voilà donc ça va durer 15-20 minutes et ensuite euh, on fera un temps d'échange de questions réponses donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet questions si vous en avez et on fera euh, au mieux pour, euh, pour les trier, les poser euh, à Charlotte en direct. Voilà, ce sera possible aussi euh, si vous le souhaitez de monter sur scène pour lui poser des questions en live. Voilà. Donc, ce que je vous propose, bah, Charlotte et Lucie, si vous êtes prêtes, euh, on commence par la présentation. Oui, déjà, peut-être... Pourquoi à... le... ouais, j'ai un son J'ai un, un petit retour, retour. Je... Ah. Le son. Oui. Est-ce Est que c'est mieux si je coupe mon micro Ouais, je crois que là, je ne m'entends plus. Oui, nickel. Euh... Je voulais simplement, avant de, euh, de lancer les slides du pitch Deck, vous remercier d'être là. Euh, on est euh, extrêmement surprise. Euh, là, on était des filles, donc je peux dire surprise de, de, de l'enthousiasme de la campagne. Euh, D'après l'ITA, on est leur campagne la plus communautaire. Ça veut dire avec euh, le plus de clients en fait, de notre marque qui s'engagent pour devenir nos futurs actionnaires, qui, euh, qui ont fait des intentions d'investissement. Et euh, voilà, c'est un truc assez fou. Pour nous et qui euh, reflète exactement euh, le, le projet, la, non seulement la philosophie de notre marque, mais euh, le projet de, de cette euh, levée de fonds. Euh, parce que l'idée, euh, comme vous l'avez vu, pour l'instant, on est... Euh, complètement, enfin on, on, on croit et on est rentable. Et euh, si on veut accélérer, euh, on ne veut pas le faire à n'importe quelle condition. Et le fait de le faire avec euh, des clients qui prennent un petit bout de patine, c'est euh, totalement dans la philosophie de notre projet, c'est-à-dire d'essayer de, de rebattre un peu les cartes de ce qui existe déjà. On n'est pas tout seul, il hein. y a plein de gens qui inventent des trucs super dans le monde et puis dans la mode, et puis on ne fait modestement que des habits. Mais le projet de patine, c'est vraiment de, après avoir revu la manière dont on conçoit, dont on produit, dont on distribue les vêtements, revoir aussi la manière dont se financent les marques et plus généralement la gouvernance, en fait, les principes de gouvernance, comment aujourd'hui le pouvoir dans une entreprise est partagé de manière équitable et intelligente. Ça, c'est vraiment un projet hyper cool en soi. Du coup, euh, voilà, je redis, on est très, très, très heureux d'être accompagné par l'ITA euh, sur ce projet et euh, de vous avoir au taquet avec nous. Voilà. Et je tout de suite. Euh... Yes. Un plaisir pour nous aussi. <rire> je vous laisse la main. OK. Alors, est-ce que vous voyez euh, l'écran. Ah, c'est bon, c'est en principal. Très bien, donc on va dérouler le pitch deck, l'idée euh, n'hésitez pas, dès qu'il y a quelque chose qui vous semble pas clair, à vous le noter sur un petit bout de, de papier sur votre téléphone pour derrière pouvoir poser des questions, euh, c'est un moment vraiment d'échange et euh, de transparence, donc euh, j'y vais, sachant que je vais être quand même assez rapide, mais une grande partie d'entre vous avait envie qu'on redéroule euh, ces slides, donc je vais faire ce que je n'aime pas, c'est-à-dire dérouler des slides, mais du coup je vais le faire en faisant semblant de bien aimer et euh, en étant la plus claire possible. Voilà. Euh... Ah, comment je fais C'est de... comme ça Oui, d'accord, ok. Non, vraiment Ok, alors euh, donc du coup, euh, l'idée c'est que euh, on est en train d'achever euh, 4 ans euh, de patine euh, qu'on a appelé la saison 1. Pourquoi Parce que euh, déjà, c'est très agréable de mettre du rythme dans une histoire. Et ensuite, parce que euh, pendant ces quatre ans, on a fait pas mal de choses, des choses qu'on maîtrisait. Euh, C'est-à-dire, euh, depuis le début, on savait, euh, moi, je savais très clairement euh, ce que j'avais envie de faire avec cette marque. Et en même temps, il y a eu la vraie vie derrière. Et euh, dans cette vraie vie, on a découvert de, de plus en plus clairement euh, quel produit on avait envie de, de, de lancer, quelle histoire on avait envie de créer. Mais surtout, on a eu un engouement euh, incroyable, du coup, de. De notre communauté on peut dire aujourd'hui et euh, ça nous a donné des ailes pour euh, du coup euh, créer cette saison 2 ce qu'on a appelé la saison 2 qui est euh, du coup un patine encore plus ambitieux encore plus affûté et encore plus euh, avec l'envie d'être un modèle de marque Il peut y en alors plusieurs hein. on n'a pas dit le modèle parfait surtout pas mais euh, un modèle de marque euh, un mot rapide sur moi pour ceux qui ne connaissent pas euh, c'est bizarre quand même. Ok, euh, donc euh, j'ai euh, dépassé mes 40 ans. Euh, donc d'un côté, vous allez vous dire, ah, vieille, mais en même temps, ça devrait vous rassurer un petit peu. Euh, C'est-à-dire que j'ai quand même une longue vie de, derrière moi professionnelle, euh, de, essentiellement dans la mode, parce que finalement, il n'y a que ça qui me fait vibrer. Euh, je parle de travail, hein, j'ai quand même une famille euh, il y a d'autres choses dans la vie que le travail mais disons que je, j'aime je, voilà, je, la mode et du coup euh, c'était un problème c'était devenu un problème parce que euh, ça me semblait euh, devenu incompatible avec euh, mes valeurs personnelles de, euh, de consacrer ma, ma carrière et ma vie à la mode et patine du coup est un petit peu euh, l'équation qui résout euh, ces, ces soucis là euh, sachant que cet alignement en fait, qu'on cherche tous aujourd'hui je pense euh, entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos valeurs et nos désirs, et bien du coup, Patine permet de, de, de tenter de résoudre ces, ces, les tensions qu'il y a dans, dans, ces, dans, dans ces projets de vie en fait. Et je me suis aperçue en fait que j'étais pas la seule à avoir envie de réconcilier mes désirs de mode, écologie projet humain respectueux des gens et du coup c'est chouette parce que ça fait quatre ans que ça dure euh, avant ça j'ai euh, travaillé beaucoup pour euh, donc euh, j'ai fait des campagnes euh, digitales très très tôt au début quand c'était le, le début beaucoup pour euh, des marques d'LVMH et puis ensuite j'ai travaillé dix ans chez Sarenza euh, du coup bah, je connais euh, bien la, le e-commerce e euh, et tout ça euh, m'aide euh, aujourd'hui aussi à pouvoir euh, Réaliser, réaliser ce rêve de marque euh, en ayant quand même les, les, la boîte à outils euh, dans ma tête. <rire> euh, et surtout, ça me donne le luxe de pouvoir faire les choses comme euh, moi je les envisage, euh, sans forcément, euh, euh, en faisant que les choses, pas, pas que les choses que je maîtrise, mais les choses euh, avec lesquelles euh, je, je suis en accord euh, en termes de, de valeur. Euh, pour vous donner un petit exemple, euh, pour l'instant, Patine ne fait pas de pub j'ai dépensé des millions en publicité dans une ancienne vie et euh, du coup je sais précisément pourquoi aujourd'hui on n'en fait pas et pourquoi je voudrais en faire demain de manière euh, différente euh, et ça c'est un luxe en fait, quand on connaît les choses euh, quand, on, on, on sait aussi euh, du coup euh, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Euh, un petit mot quand même euh, qui me paraît très important puisqu'on est sur l'ITA aujourd'hui et euh, quand je vous disais saison 2 depuis euh, janvier 2021 on travaille sur des euh, sur des, des gros changements euh, chez Patine euh, qui sont en fait hein, une prolongation de ce qu'on fait depuis le début mais un sujet très important c'est que euh, on vient de devenir entreprise à mission. Euh, entreprise à mission, ça veut dire qu'on a inscrit dans nos statuts le fait de ne pas poursuivre euh, qu'un objectif de croissance économique, mais qu'on a envie d'avoir un impact positif euh, et un impact social et environnemental. Et notre mission chez Patine, cette rédaction de mission, euh, c'est un exercice qui est assez long, hein, parce que, il faut que ça soit. C est, c est, la mission est, est encadrée par la loi PACTE aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on fait de manière assez euh, sérieuse. Et donc notre mission à nous, c'est de rendre possible et proposer un nouveau modèle de marque qui réconcilie les désirs de mode, les humains et la nature. Et Dans tous ces mots, on, on le, le, j'aurai le plaisir de détailler tout ça avec vous euh, concrètement, ce que ça veut dire comme feuille de route et comme objectif annuel qu'on s'assigne. Mais euh, l'idée, c'est qu'on veut pouvoir inspirer aussi d'autres marques. On veut montrer que c'est possible aujourd'hui de croître et en même temps euh, d'aimer la mode et en même temps de respecter du coup euh, une empreinte euh, environnementale euh, limitée et de travailler de manière humaine. Alors, ça, c'est peut-être le point le plus important pour ceux qui nous connaissent encore mal aujourd'hui et qui se demandent ce qui nous différencie peut-être des autres marques et ce qui fait la spécificité de Patine. Alors, donc, on va faire comme si on ne se connaissait pas du tout. Donc déjà, Patine distribue ses produits en direct. On vend uniquement sur notre site. On a une toute petite partie, vous l'avez vu dans notre. Si vous avez lu notre deck complet, on a une petite partie de notre chiffre d'affaires qui se fait comme en wholesale, mais c'est tout petit. Par exemple, on est au Restore aujourd'hui, au Gardin de Lafayette en ce moment. Dans ces cas-là, on le fait plutôt pour se faire connaître. Mais on a choisi du coup de vendre uniquement sur notre site. Pourquoi Parce que ça nous permet d'être en direct avec nos clients. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui nombreux, c'est parce qu'on a une relation spéciale avec vous. Et on le fait aussi parce que ça nous permet de maintenir des prix qui sont euh, totalement euh, agréables euh, quand on met la qualité qui vous est livrée en face. Euh, on pourra aussi en parler, mais on, on utilise des matières aujourd'hui qui coûtent excessivement cher. On parle d'à peu près euh, quatre fois plus cher, par exemple, qu'un coton bio euh, standard euh, pour nos t-shirts. Du coup, euh, pour euh, arriver à maintenir un prix qui est euh, correct, on, peut pas, euh, on a choisi le modèle de distribution en ligne qui euh, compresse quand même euh, les... Euh, les les, euh, les coûts et qui permet du coup de vous, de, de vous proposer un super prix. Euh, un troisième point important, donc euh, des essentiels largement lancés en précommande purée assortie. Euh, la précommande est déterminante dans notre modèle économique. C'est grâce à cette précommande que euh, on peut arriver à lancer nos, euh, nos des productions euh, qui sont pas non plus négligeables euh, du côté de, de avec nos fabricants. Euh, C'est cette précommande qui nous permet aussi de mettre euh, l'accent sur euh, sur un événement à un moment donné et de euh, faire découvrir notre offre dans un univers extrêmement concurrentiel. C'est aussi grâce à la précommande qu'on n'a pas de gâchis, pas de surstock et que on a aussi euh, une communication qui, euh, qui se passe longtemps avant la sortie d'un vêtement, qui fait qu'on vous laisse aussi le temps de euh, vous d'immerger avec nous dans le projet et euh, de, de de vous attacher à vos vêtements. Euh, quatrième point qui est extrêmement important aussi, c'est les matières. Patine, en fait, est un, avant tout un catalogue de matières. Donc, euh, on a lancé une grande matière par an. C'est des matières que soit on source et dont on essaie d'avoir euh, euh, une, une distribution exclusive euh, ou alors euh, des matières qu'on co-développe avec nos industriels. Par exemple, nos matières de T-shirts ou de sweats, vous les trouverez nulle part ailleurs. Euh, L'idée, c'est qu'on est tellement euh, attaché à, à faire des matières qui vieillissent bien, qui sont dans notre cahier des charges de style aussi, et qui ont un impact positif. Euh, donc ça veut dire des euh, économies de CO2, d'eau, de pollution d'eau, que c'est très important euh, d'avoir cette maîtrise euh, des matières. Euh, du coup, on est un catalogue de matières, ça fait aussi notre rythme, c'est-à-dire qu'on passe à peu près un an euh, sur le développement de chaque produit, et euh, donc on, on, on, les matières sont travaillées, raffinées, euh, la qualité est améliorée année après année. Que ça soit leur toucher, leur beauté, mais aussi leur empreinte. Un exemple aussi, pour l'instant, il y a 40% de coton recyclé dans nos t-shirts. On pense en 2021 que ça va passer à 50%. On est déjà en train de valider des premières livraisons. Et on a à cœur, du coup, avec la levée de fonds, d'améliorer, d'augmenter ce catalogue de matières. Le cinquième sujet, c'est la qualité. Donc, j'ai parlé d'un prix qui reste accessible par rapport à une qualité qui doit vous étonner quand vous ouvrez votre colis. Et ça, c'est vraiment important. Euh, une communauté au-delà des clients. Donc, euh, c'est fondamental pour, pour nous de... Euh, on préfère euh, moins de clients, être moins connus et avoir des gens autour de nous qui, euh, qui, qui connaissent vraiment la marque, ses projets et que, avec qui nous, on peut échanger. Donc, euh, j'embrasse tous ceux qui parlent à Patine sur Instagram à 22h, 22h30. En général, c'est à moi que vous parlez. Euh, et certaines me disent, allez, au dodo, ça suffit. Est, euh, Patine est un peu une drogue. Hein. C'est difficile de ne pas... Euh, de ne pas être tout le temps là pour, pour vous répondre. C'est difficile de s'empêcher de, de continuer à travailler le soir et le week-end, mais c'est tellement fou d'avoir voilà, autant de gens autour de nous qu'on essaie de, de, de s'y donner corps et âme. Euh, une posture non culpabilisante, ça c'est fondamental dans notre marque, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, euh, je lance patine pour euh, tout le monde, y compris ceux qui s'en foutent, <rire> euh, je parle de l'écologie, euh, et euh, en général, personne ne s'en fiche, c'est plutôt qu'on ne sait pas, euh, et euh, du coup, on a plutôt une ambition d'essayer de partager euh, ce que nous, on découvre, parce qu'on ne sait pas tout non plus, mais on s'instruit au maximum, et d'essayer de convaincre, de rendre sexy le fait de devoir faire des efforts, d'avoir moins de vêtements et de devoir lire les étiquettes. Euh, je, le, le sujet en fait c'est qu'il faut que, la, la, la, que tout le monde change et euh, du coup euh, je, voilà, on ne parle pas qu'à un petit groupe de sachants et ça c'est très important et aussi une humilité maximale parce que euh, moi euh, il y a quelques années encore euh, je ne savais pas et euh, du coup euh, je serais très mal placée pour juger euh, ceux qui euh, ne s'intéressent pas encore à ces sujets de de l'écologie de la mode. Et du coup, voilà on est, on est très ouvert, très optimiste et, euh, et très humble par rapport à ce sujet. Alors, euh, je vous partage hop, rapidement quelques étapes clés. On a lancé donc, en 2017 pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque. Merci à ceux qui étaient là et qui ont commandé leur premier T-shirt en précommande. On a été une fois chez Colette, deux mois avant qu'il ferme. J'avais écrit une lettre d'amour parce que j'avais euh, j'avais mis sur ma liste de rêves pour patine et il fermait. Donc, on a pu euh, vendre des t-shirts là-bas et euh, symboliquement, c'était c'était chouette. On a eu une sublime vitrine au Galerie Lafayette qui nous a invités euh, il y a deux ans pour euh, montrer des nouveaux visages de la mode responsable. On avait fait une chambre d'ado des années 90, que vous pouvez voir ici en tout petit, on vous envoie les photos sur demande. Euh, L'année dernière, on a été accompagné par le programme Talent de la Fédération de la mode et du prêt-à-porter. C'était formidable. On a été énormément euh, guidés, aidés, euh, poussés aussi. Et euh, c'est aussi une des raisons euh, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui sur l'ITA. Euh, J'ai mis en fait en milestone numéro 5 euh, la, la chemise patine. Pourquoi Parce que euh, c'est le premier projet avec une petite équipe complète. Euh, notamment avec Lila que vous ne voyez pas là dans l'écran mais euh, qui est euh, notre responsable dev et prod et euh, qui, a, qui est arrivée euh, chez Patine et qui a lancé cette chemise euh, et pour moi du coup elle symbolique euh, au delà de, de, de sa beauté puisqu'on l'aime beaucoup elle symbolise en fait le début d'un travail d'équipe et c'est toujours ce que j'ai voulu, c'est pas faire une marque avec mon nom dessus ou ma tête euh, et, euh, ni la marque d'une personne ou un trip créatif mais un travail collaboratif collaboratif dans l'équipe et puis aussi au board, puisque du coup, on aura des centaines d'actionnaires, ce qui est. Euh, voilà. Euh, ah oui, pardon, j'ai oublié de parler d'un point. On, était deux mon, on a été deux à monter patine, donc il y avait Nicolas avec moi euh, et euh, il, il est parti de patine euh, au bout de deux ans. Euh, j'ai euh, racheté ses parts aujourd'hui, donc euh, aujourd'hui, je suis... Euh, Seul à bord et bientôt plus seul, bientôt avec vous. Et, euh, et voilà, mais du coup, j'en profite pour le remercier publiquement parce que c'est pas parce que les chemins se séparent et qu'on n'a plus la même idée pour la suite que ne faut pas lui rendre aussi une partie du succès de ce lancement. Donc, je le dis. Euh, je vais accélérer un petit peu euh, pour ceux qui connaissent du coup c'est c'est vous savez ça par cœur. pour ceux qui ne savent pas voilà un petit échantillon des matières de patine en 2017 on a lancé du coup le jersey willy dans lequel on fait nos t-shirts épais bio recyclé avec le même fil on fait nos sweatshirts c'est les marty 2018 ça a démarré euh, depuis l'année dernière on arrive même à faire du chiné gris ce qui est nouveau euh, on, on a lancé en 2019 notre jeans qui ont une certaine notoriété, les Brenda donc avec deux coupes et trois délavages euh, qui ont la particularité de ne contenir aucun coton neuf puisque ce sont des euh, débris de coton de l'étape de filage euh, mélangé à du Tencel euh, et, euh, et un autre exemple par exemple le, pardon, le, co le coton bio de notre velours euh, Dustin euh, autre illustration de matière, la bioacétate italienne qu'on utilise pour euh, nos bijoux euh, qui ne sont pas tant des essentiels que là pour euh, pimper un peu euh, nos tenues euh, parfois trop sages. Et, euh, et on sort pour Noël avant première des euh, boucles d'oreilles avec des strass, un deadstock de strass Swarovski sublime qui vont pouvoir décorer vos oreilles et vos sapins euh, tellement elles brillent. La matière de Tony donc euh, chemise, un, tissage, euh, un tissu donc, euh, tissé en France au tissage de Charlieu, une, une, une usine qu'on aime beaucoup. Et puis, euh, du coup, euh, beaucoup de matières à venir euh, qu'on a montré un petit peu en teasing dans le film, qu'on commence à dévoiler doucement sur le site. Et puis, euh, je suis là pour vous en parler euh, juste derrière. Hop, du coup, le dressing de patine, la base, un bon t-shirt, un bon sweat, un bon jean. Et puis ensuite, euh, on peut ajouter des choses, une chemise blanche, euh, un short l'été, un sweat chiné. Mais voilà, on, on se concentre sur cette partie du dressing que euh, vous voulez porter tous les jours, euh, le haut de la pile du tiroir, c'est ça qui nous, nous obsède. Et puis euh, aussi euh, se dire que euh, les vêtements ne doivent pas perdre de la valeur, ni en solde, ni dans le temps. Donc euh, on doit être euh, présent pour vous aider à préserver leur beauté, on doit être présent pour avoir tout fait au niveau de la conception, pour qu'ils vieillissent bien, qu'ils se patinent justement, d'où notre nom parce que je l'ai même pas expliqué. Et, euh, et aussi, euh, on doit faire en sorte qu'on euh, voilà, soit les préférés euh, aujourd'hui et demain. Parce que notre fantasme, si un jour vous n'aimez plus, c'est que dans 10 ans, on soit dans un magasin de vintage. Euh, voilà euh, on, on veut que les, les, le, le recyclage, la seconde main, c'est très, très bien. Euh, il en faut, mais euh, il faut aussi qu'on ait moins de vêtements et qu'on les porte plus longtemps. Et, euh, et là, c'est là que Patine est, est présent euh, je vais passer sur euh, tout ce qui est, euh, vous avez vu, du coup, on a mis quelques exemples par rapport à l'engagement de notre communauté, mais comme elle est largement présente aujourd'hui, euh, du coup, je ne vais, vais pas vous faire relire vos propres messages. Euh, ils incluent des cœurs partout. Euh, ce que, on a aussi parfois des, des, des, des, des remarques, euh, des souhaits d'amélioration, euh, des problèmes. Hein, on n'est pas parfait et on peut en reparler aussi. Euh, Là-dessus, j'ai un mot à dire, peut-être euh, le fait que, euh, un point important, c'est que euh, deux mois après l'achat, on, on envoie un email pour savoir comment vont, les, euh, les, comment vont vos vêtements. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est que vous nous portiez vraiment. Et euh, du coup, euh, le mail le plus important qu'on reçoit aujourd'hui, c'est euh, les réponses justement à cette fameuse demande de comment va votre chemise, comment vont vos souhaits. Et ça, c'est très important, c'est analyser, partager au sein de notre petite équipe et ça influe les développements qui suivent. On recontacte toutes les personnes qui ont un problème ou qui ont été déçues. Enfin, on est dans, le, dans une posture d'amélioration permanente et c'est ça, ça qui nous fait, qui nous fait avancer, c'est vos retours. On a la chance d'être pas mal soutenus, portés, partagés. Souvent, en fait, alors de manière lente aussi, donc euh, on n'a pas, peut-être que ça fera partie de vos questions, on n'a pas de programme d'influence euh, attitré, on n'a pas encore de bureau de RP non plus, on a la chance d'être contacté par des clientes qui sont journalistes ou qui sont euh, influenceuses, ça c'est vraiment euh, très cool, je pense qu'on est plutôt sympa, en vrai, euh, et on a souhaité aussi avoir un bureau très ouvert où on peut euh, passer prendre un café, quitte à ce que ça nous déconcentre une heure, ou venir essayer quelque chose, et euh, c'est ce qu'on adore aussi, et ce qu'on veut poursuivre, c'est euh, voilà, de, pouvoir, de pouvoir accueillir, échanger euh, sans arrêt. Du coup, on a eu de la chance d'avoir pas mal de, de, de retombées et de, de partage. Et puis aussi, euh, moi je crois en un truc qui est l'adage que j'ai appris quand j'étais petite, qui était euh, « si tu veux recevoir des cartes l'été, écris à tes copains euh, bah, ». C'est pareil en fait, c'est-à-dire que euh, si on veut que les gens parlent de nous, il faut parler d'eux aussi et parler de ce qu'on aime. Du coup, bah les, les, les initiatives qui nous plaisent, les marques dont on est fan, les gens dont on est fan, euh, on leur dit, on parle d'eux et, euh, et on ne parle que des choses qu'on aime en vrai. Et en général, euh, voilà, c'est plus long forcément de se faire des vrais amis que des faux qu'on paye. Mais en général, euh, ça fait des choses aussi de meilleure qualité, longue durée, donc toujours la même philosophie. Peu et bien la qualité des vraies relations humaines. Et c'est comme ça qu'on avance. Euh... Alors, autant je ne me mets pas en valeur, euh, ou en avant plutôt, euh, en valeur, euh, en avant euh, dans la marque, autant euh, j'aime beaucoup partager euh, ce que j'apprends au fur et à mesure avec l'entrepreneuriat et, euh, et la recette qu'on essaie d'inventer avec Patine, parce que euh, parfois je reçois des messages qui est euh, ⁇ bah, moi, ça m'a fait oser euh, quitter mon job, lancer ma boîte, ça m'a redonné euh, de l'énergie, du courage et tout ⁇ Et ça, c'est vraiment très important de partager. Euh, de la force et de l'optimisme. Euh, J'ai la chance de connaître plein de gens autour de moi qui, euh, qui m'envoient aussi des, des ondes positives, qui réalignent mes chakras, qui, euh, qui, qui m'aident. Et du coup, j'essaie de donner aussi. Donc euh, voilà, il y a des, euh, quelques podcasts sympas où vous pouvez euh, m'entendre. Je remercie notamment énormément euh, Siam de Génération XX qui a été une des premières à, à, à me faire confiance, qui m'a aidé sur cette campagne Lita aussi. Et, euh, et je ne sais pas si elle est là, mais euh, merci Siam. Alors ça, on s'est dit que franchement, ça allait vous rassurer de me voir devant un drapeau français euh, et un drapeau de l'Europe. Euh, ça fait sérieux. Non, mais c'est une petite image à gauche de une intervention à Bercy, au ministère de l'Économie, pour euh, parler de euh, à quoi pourrait ressembler la mode dans 30 ans. Et euh, voilà, j'étais très heureuse de faire partie de, de, de cette présentation et euh, de montrer que... Euh, bah, le futur, selon Patine, c'est euh, un rééquilibrage en fait des forces. Euh, alors Aujourd'hui, on parle de rééquilibrage de gouvernance avec euh, des futurs actionnaires qui sont aussi des clients. Euh, mais euh, ça vaut aussi pour la manière dont on fait les habits. et Par exemple, euh, des marques qui sont un petit peu moins écrans et euh, qui euh, ne prétendent pas avoir tout inventé. C'est-à-dire que nous, on ne serait rien sans les industriels à nos côtés euh, qui euh, nous font confiance et avec qui on peut euh, développer des matières et euh, travailler euh, des vêtements bien faits. Donc, euh, voilà, là, à Bercy, euh, je parlais justement à des industriels et euh, le sujet pour moi, c'est euh, ce qui va être déterminant, c'est de continuer à, à développer, des, euh, des, des. disons, à soutenir euh, et à être soutenu par euh, des, des industriels qui euh, veulent moderniser la mode et la faire de manière euh, différente, responsable et intelligente. Donc, euh, c'est très important. Euh, un point sur notre mission, euh, alors sur l'aspect, euh, comme on est sur l'ITA encore une fois, euh, vous, allez, euh, vous allez sans doute avoir pas mal de questions sur l'impact environnemental et social. Je dirais trois choses, C'est pas la peine de regarder euh, le, le, le slide, euh, c'est que euh, Patine avait des bons basiques au départ, puisque l'idée de toute façon était d'être en rupture avec, euh, d'un point de vue qualité, euh, impact euh, et... Euh, choix de croissance raisonnée et euh, pas de stock, euh, disons euh, pas de gâchis. Euh, L'idée, c'est de pousser tout ça maintenant un cran plus loin à travers cette saison 2 de patine qu'on a préparée cette année. Il euh, y a trois choses... Euh, Très fortes qui évoluent en 2021. La première, c'est le suivi d'un bilan carbone, un bilan carbone Scope 3. Ça veut dire qu'on mesure l'intégralité du carbone qu'on a émis, y compris celui des produits qui sont fabriqués chez les. Chez les pas forcément dans le patine, mais, mais tout ce qu'on peut générer de manière directe et indirecte. Donc on a fait un bilan carbone sur l'année 2020 pour se roder et on va vous partager tous les enseignements bientôt. Le, le deuxième euh, point clé, c'est la mission. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de passer entreprise à mission. C'est très engageant et euh, vous pouvez me poser des questions après sur ce que ça implique pour nous. En gros, on se rajoute de la pression, hein, mais on est très contents. Euh, le troisième, c'est Bicorp. C'est qu'on euh, veut être labilésé Bicorp, donc on a bientôt fini notre dossier. Euh, pas tant pour le macaron, même s'il est vraiment hyper beau, euh, mais euh, surtout parce que ça... Euh, ça secoue beaucoup de choses à l'intérieur. Ça fait poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Euh, sur, euh, bah, la, Par exemple, euh, à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que les salariés peuvent euh, s'exprimer librement? Euh, est-ce que, euh, en termes de, euh, est-ce que euh, dans notre comité stratégique, on a autant de femmes que d'hommes? Euh, voilà, plein de sujets euh, du coup, qui font que peu à peu, on va avoir un, un engagement qui est euh, complet, cohérent, holistique. Ça, c'est euh, un enseignement de. Euh, bah, autant par exemple les deux modèles là-dessus sont Patagonia et, euh, et Veja en France, qui est que euh, à la fin en fait on va tous avoir l'air green. Le sujet de ceux qui seront vraiment engagés et euh, qui pourront se dire responsables, c'est qu'on puisse se dire responsable, c'est euh, d'essayer d'avancer, de, de, d'être cohérent partout. Et c'est pas parce qu'on a des matières largement recyclées qu'on est une entreprise green. Il faut repenser toute la façon dont on fonctionne, aussi bien la façon justement dont on se finance que la façon dont on prend les décisions, que la façon dont les gens qui travaillent chez Patine ont du temps libre pour pouvoir se ressourcer, la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets, etc. Donc, Bicorp nous sert à caler tout ça. Euh, donc, aujourd'hui, je rappelle d'un point de vue financier que euh, nous n'avons pas d'un... C'est notre première levée de fonds. Euh, la seule chose qu'on a qui n'est pas de l'autofinancement, c'est un PGE de, euh, du, du premier confinement et euh, qui a encore, euh, qui n'a pas, pas été dépensé, en fait. Euh, donc, on n'a pas de dette à part ce PGE et, euh, et je détiens pour l'instant 100% des parts euh, et bientôt, euh, bah, ceux qui suivront à partir de demain 10 heures, en auront aussi. Euh... Le, ah oui, ça c'est un point euh, sur le, le, la mesure de cycle de vie. Euh, vous allez entendre beaucoup parler euh, ces prochains mois, années, euh, de la mesure de, de l'affichage en fait environnemental. Et euh, du coup, on veut tous afficher le volume de CO2 euh, émis par les vêtements. Euh, donc nous, on fait partie de, de groupes de travail euh, avec d'autres marques pour euh, rendre tous ces sujets euh, lisibles. Alors là, on est sur un groupe sur la traçabilité, mais on suit du coup les affaires aussi de euh, les sujets de, de mesure carbone. Euh, donc nous, alors, tout ça, ça s'appelle l'analyse de cycle de vie du produit, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc savoir tout au long de la vie du produit, ce qu'il émet comme, euh, comme CO2. Il y a d'autres indicateurs, euh, il y a la pollution d'eau, il y a le, le, le volume d'eau... Euh, euh, consommer pour chaque euh, vêtement euh, nous euh, on, depuis 2017 en fait on fait de on fait ça on mesure ça et on l'a fait pour euh, en se disant que euh, ça éviterait le gain washing en fait euh, de mesurer ce qu'on fait et euh, ça nous aiderait à prendre des décisions quand euh, on n'est pas sûr entre deux matières par exemple qu'est ce qui va être le moins coûteux est ce que c'est vraiment moins coûteux de se fournir en coton euh, euh, ouganda euh, plutôt que indien etc euh, donc euh, c'est des sujets qui sont passionnants c'est très difficile euh, de de comparer une marque par rapport à l'autre là-dessus, parce qu'il y a actuellement autant de façons de mesurer que de marques euh, qui le font et, euh, et plein qui ne le font pas. Euh, J'espère que ça va se clarifier à l'avenir. En attendant, nous, on essaie de le faire toujours de la même manière depuis 2017, au moins relativement à l'intérieur, dans le périmètre de patine, être capable de nous améliorer. Donc, euh, on va vous parler de ce sujet de plus en plus. Le but, c'est euh, de, de limiter... Euh, au maximum euh, notre euh, volume de carbone émis la pollution de l'eau et euh, le volume d'eau euh, dépensé euh, par euh, vêtement et de limiter au global aussi ce qui pose un problème quand on croit et qu'on fait plus de euh, plus de produits vendus et du coup il faut équilibrer autrement donc ça va être un sujet aussi sur lequel il va falloir bien travailler ces prochaines années euh, ça c'est vous dans notre jean qui se patine c'est chouette quand même euh, et euh, je passe sur le projet en trois minutes, ça c'est le slide qui dit tout. Euh, si aujourd'hui on vous demande de, de, de financer euh, la saison 2 de patine, c'est pour quatre euh, raisons clés. La première, c'est euh, de euh, être capable de, de diffuser euh, notre, euh, notre culture et euh, notre façon de faire. On pense que notre impact doit dépasser euh, notre volume de produits euh, vendus. On aimerait faire plus de bruit au-delà de juste des ventes. Alors évidemment, euh, c'est bien de faire de la croissance, mais si on peut essayer d'inscrire des nouveaux modèles, c'est top. On a plein de choses à dire et on veut faire rayonner tout ça. Euh, on veut trouver des nouvelles clientes et le faire de manière intelligente sans vous bombarder de bannières. Donc ça aussi, ça a un coût. Euh, on veut vous accueillir dans un nouveau studio qui va intégrer des nouvelles fonctions, notamment des fonctions autour de euh, l'entretien et la réparation des vêtements. Euh, on veut développer le vestiaire parce qu'on comprend parfois, vous n'avez pas envie d'être uniquement en t-shirt, sweat et jean, contrairement à moi. Euh, et, euh, et en vrai, on a plein d'autres idées, et vous aussi. Donc, euh, on va agrandir ce vestiaire. Voilà. Je crois que je vais vous passer le micro, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. <rire> Hello, merci beaucoup Charlotte pour cette présentation très complète. Euh, merci beaucoup, j'espère que, que vous avez apprécié la présentation tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet, je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui a posé des questions, donc euh, je vais les faire remonter petit à petit, si ça vous va Charlotte et Lucie. Merci. Hop. Alors, euh, j'ai une question de, de Pauline justement sur le sujet de la, de la croissance. Euh, bonjour, oui. bonjour Pauline, merci pour ta question. Euh, elle demande pourquoi ne pas continuer avec votre croissance organique puisque vous remettez en cause le principe même de croissance et dites vouloir aller à votre rythme. Est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé à un palier euh, Alors Bonjour Pauline. Euh, non, pas du tout, on n'a pas du tout l'impression d'être arrivé à un palier. Euh, et euh, alors, il y a deux choses. Euh, le, on a mis du temps, en fait, à décider qu'on voulait euh, accélérer, euh, notamment parce qu'on est effectivement euh, capable de croître organiquement. Euh, le patine, depuis le début, est rentable. Euh, C'est ce qui nous différencie aussi, d'ailleurs, d'une start-up, et on ne s'appelle pas trop euh, start-up, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dépenser beaucoup pour un jour occuper une part de marché euh, quitte à perdre de l'argent au début euh, pour espérer en gagner un jour. On a plutôt un principe de euh, PME euh, qui est euh, de euh, vouloir euh, peu à peu euh, grandir de manière euh, saine et solide. Maintenant, euh, on voit aujourd'hui qu'on euh, doit faire quelques investissements clés qui pourraient faire rayonner beaucoup plus fort ce qu'on fait déjà. Euh, et euh, ça euh, c'est pour les projets que j'ai montrés précédemment du coup de, euh, du, du vestiaire euh, qui, euh, qui met un le, le, du vestiaire à agrandir euh, des nouvelles fonctionnalités de services qu'on veut ajouter à patine euh, et euh, de la production de contenu notamment, euh, tout ça en fait il faut des gens pour pour, euh, bah, pour le, le, le développer le créer euh, et, euh, et du coup les, un recrutement par exemple bah, le il faut se laisser un an pour que ça porte ses fruits, et donc du coup, investir aujourd'hui pour que demain ça produise des résultats. Je parlais de mon cycle de développement produit notamment, on met à peu près un an à faire bout en bout un, un, une nouvelle matière avec un, une nouvelle proposition de vêtements dans le vestiaire. Euh, aujourd'hui, du coup, on, une marque de mode euh, qui fait euh, quatre matières avec quatre produits clés en quatre ans, euh, on est tellement loin, euh, mais tellement loin du, du rythme d'une marque de mode même euh, raisonnable, hein, euh, là que euh, vouloir créer par exemple trois lignes de développement produit parallèle euh, et développer euh, trois matières un jour plutôt qu'une paraît très raisonnable encore en termes de rythme, vraiment au-delà du, du raisonnable, même un peu trop lent en fait quand on rencontre des, des investisseurs, mais, euh, mais totalement du coup en ligne avec euh, avec nos valeurs. Donc euh, on a envie d'accélérer dans la lenteur. Ça fait qu'en gros, on est encore très lent, mais, mais on, va, on fait un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On pense que ce qu'on fait est encore trop petit et pas assez vu. Merci beaucoup pour ces réponses. Euh, voilà, Pauline, j'espère que ça répond à ta question. Alors, euh, on... de dire, je, je, je me permets, je, je redis ce que j'ai dit dans la, dans la présentation, c'est que... Euh, on, on, on a cette levée de fonds elle est motivée euh, autant par euh, ce qu'on va pouvoir faire grâce à ce financement que par euh, la nouvelle gouvernance qu'elle installe Et enfin, euh, les équipes de l'ITA m'ont entendu 50 fois sur le sujet euh, on ne souhaitait pas de lever euh, de lever à tout prix et, et l'ITA était une option, mon souhait était de lever auprès de la communauté de Patine. Donc c'est autant aussi, une des raisons de cette levée aussi, c'est de pouvoir faire grandir Patine avec la communauté Patine à bord, qui va avoir un rôle hyper important pour moi, autant de... Enfin, qui va avoir ce rôle justement de trouver cet équilibre entre croissance et, et, et, et, et raison d'être et mission. Merci beaucoup Charlotte pour ces éléments de réponse. Je propose à Marine Girard qui a posé une question, euh, de monter sur scène pour poser sa question. Alors on va voir si elle accepte, qu'elle se prépare. Monter sur scène, ça veut dire qu'on va la voir Qu'on va la voir avec nous. <rire> Tout à fait. Bonjour, vous m'entendez ouais. Oui, bonjour Marine. Bonjour. Alors, euh, moi, j'avais des, plutôt des questions euh, assez financières. Alors, euh, alors, je suis aussi une cliente patine, donc c'est aussi pour ça que, que, ça, que ce projet d'investissement euh, m'intéressait particulièrement. Euh, okay. J'ai déjà commandé quelques produits chez vous et donc, euh, donc voilà, j'étais… Et alors, j'avais des questions plutôt financières, c'était… Alors, j'ai vu que sur les prévisions de chiffre d'affaires, donc qui étaient quand même très impressionnantes, je dois le dire, euh, que l'année 2021-2022 prévoyait euh, pré vous doubliez presque votre chiffre d'affaires. Et euh, alors j'ai compris que vous aviez une clôture décalée à mars, donc euh, septembre est étant votre semestriel, est-ce que finalement le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sept en septembre 2021 confirme cette tendance ou pas Ouais, totalement. Mais on n'a pas encore sorti euh, de comment s'appelle d'arrêté euh, semestriel, mais on suit le chiffre d'affaires. Euh, D'accord. Notre... OK. En fait, et ce doublement, c'est ce que ce l'année dernière Oui. Donc, euh, du coup, c'est euh, le... ah, on, a, on a doublé le chiffre d'affaires l'année dernière. En fait, on a doublé sur tous les exercices, mmh, sauf euh, l'exercice 2019 euh, qui, est, qui correspond à à l'exercice du coup de, euh, de séparation euh, avec le euh, potentiel associé et euh, du coup euh, de euh, réduction du capital. En fait, euh, du coup, j'ai été extrêmement prudente à ce moment-là pour préserver la trésorerie de Patine et donc décaler des projets euh, de lancement et d'investissement pour sécuriser du coup le futur. Donc euh, du coup, on a réduit un petit peu la, la voilure en termes de projets euh, et ensuite, on a repris dès l'année suivante euh, une, un doublement de chiffre d'affaires euh, et je voudrais rajouter, c'est une très bonne question et si j'étais de votre côté, du coup, je, je la poserais aussi parce qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi on est, est confortable avec ces euh, prévisions, sachant que ça reste des prévisions euh, C'est pour deux raisons. Déjà, on a beaucoup discuté avec Lita aussi, qui euh, fait attention à préserver vos intérêts aussi, donc du coup, qui nous challenge vraiment sur ce business plan. Donc, on n'a juste pas le droit de juste afficher des choses. Il faut qu'on qu qu explique un petit peu comment on compte faire. Euh, la deuxième raison qui est encore plus importante, c'est que pour l'instant, on a fait notre croissance euh, sans euh, vraie dépense marketing, puisqu'il n'y a pas de budget euh, payant euh, jusqu'à présent qui est dépensé. Et euh, ça, euh, ça ne peut pas durer, euh, mais ça ne doit pas être du marketing. Il faut réinventer le marketing aussi. Et euh, du coup, euh, je suis confortable euh, en, en me disant qu'aujourd'hui, euh, bah, notre croissance, elle est 100% organique, basé sur du coup la fidélité de nos clientes euh, qui, euh, qui me fait penser que la qualité de l'offre euh, qui est la colonne vertébrale de toute marque euh, est là euh, et le bouche à oreille est positif aussi donc euh, du coup euh, en étant capable du coup avec une équipe un petit peu plus importante de créer ces contenus qu'on a dans la tête dans des boards mais qu'aujourd'hui on ne peut pas déployer euh, pour euh, faire connaître davantage Patine on est capable de soutenir ce business Merci. Alors, je, je, je finis juste. J'avais une. Du coup, je vous êtes. Je voulais poser une deuxième question, mais je la pose tout de suite. Vous, vous êtes accompagné par un cabinet de conseil. C'est ce que j'ai cru comprendre dans le, le pitch. Ah non. Ah, vous êtes, oui. ah, je croyais que vous étiez accompagné par. Vous oui. aviez. Euh, alors je sais plus où je l'ai lu ça. Ah, non, vous, du coup vous n'êtes pas. Vous ne serez pas accompagné. Non, non. On a une. Euh, non, on n'a pas du tout. Enfin, il n'y a pas de. Il y a pas de Tout ce que vous voyez, c'était nous. Euh, il y a, on a travaillé avec une agence. Alors, il y a eu euh, les, les personnes qui ont pu aider jusqu'à présent au succès de patine. Euh, C'est euh, la Fédération de la mode et du prêt-à-porter l'année dernière, à travers du coup le programme Talent. Donc, on était euh, dans ce programme avec euh, trois autres marques, enfin quatre même, puisqu'il y avait une qui avait rempli. Mi Collection, euh, avec euh, Capuche, Capuche de Puy, avec Anan Ote et avec Loom. Euh, et donc on a travaillé ensemble les marques et aussi séparément euh, avec des coachs toute l'année pour euh, nous aider, euh, nous challenger. Et quand je dis nous, c'était beaucoup euh, moi dans ma posture aussi de euh, créatrice, dirigeante, etc. Ça a permis de m'extraire de, de, de, de, de l'opérationnel pour euh, prendre de la hauteur sur des sujets clés à des moments donnés. Et aussi d'avoir beaucoup de confiance autour de Patine, parce que autour de la Fédération de la mode et du prêt-à-porter, il y a une vingtaine de personnes qui font partie d'un comité d'accompagnement qui sont directeurs général pour des entreprises de mode, directeurs du style, voilà, et qui peuvent avoir un avis bienveillant mais exigeant, comme on dit, sur sur sur Patine. Donc on a, il y a eu ça. On a travaillé le style, on a travaillé pas mal de choses. Et la deuxième tout ce que vous voyez, sinon, est fait maison. Euh, on a sinon aussi, on, fait, on travaille avec, et on travaille toujours avec eux, avec EtiWork, qui est un cabinet très jeune. Euh, il démarre là, de, enfin, ça fait pas très longtemps, d'éthique, euh, de, euh, euh, de et qui nous aide en fait euh, sur euh, le sujet, juste, qui nous ont aidé à poser notre mission entreprise, euh, et qui nous aide aussi dans la réalisation de notre dossier euh, big corp. Euh, et le troisième point, on a travaillé avec eux aussi sur notre bilan carbone euh, voilà, pour en fait, avoir un vrai échange extérieur aussi, euh, voilà, une recherche d'excellence et pas juste euh, en interne, être content nous de ce qu'on fait, mais se dire en fait le niveau aujourd'hui, il est euh, très haut et si Patine veut être bon, il faut qu'on ait autour de, de nous des gens hyper bons sur ce sujet. Donc, euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est eux peut-être dont vous faites, euh, vous faites votre référence. Merci beaucoup. Merci Marine, merci pour, ta question, pour tes questions. À bientôt. À bientôt. Hop. Ok, merci pour ces réponses. On a dans le chat des réactions, Céline qui dit merci pour cette présentation, très claire, je kiffe tes valeurs. Ouais, bah. <rire> voilà, donc on a d'autres questions, on va essayer de, de, de toutes les traiter, même si je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Alors, on a une bon, question qui a eu pas mal de votes, euh, C'est celle de Joséphine. Alors, je vais essayer de, de la faire monter sur scène, ça peut être sympa aussi. Est-ce que ça fonctionne Oui. Ah oui, ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma caméra, mais malheureusement, j'ai des petits problèmes de connexion. C'est la question 80-90 C'est exactement ça. Comment oui. anticipez-vous le changement de tendance Je ne sais pas si elle a, va réussir à se connecter. Ah, si c'est bon. Je... Bon. bon. Bonjour Joséphine. Oui, on t'entend bien. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Euh... Oui, en fait, je me, je me posais la question parce qu'effectivement, la, la marque est inscrite dans une mode qui est… Alors, très tendance du coup à les années 80-90 qui fonctionnent très bien en ce moment, euh, mais on sait que la mode est très éphémère. Et du oui. coup, je me demandais comment, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous aviez l'intention de, de changer que, Parce que votre vêtements sont censés être, enfin, se veulent intemporels, euh, mais appartiennent quand même à une temporalité. Euh, du coup, oui. voilà, comment est-ce que vous envisagez l'évolution par rapport à ça et comment est-ce que vous vous positionnez sur le sujet alors, l'année prochaine sera 70, pas de def à fond. Euh, <rire> euh, non, non, en fait, alors... Euh, de patine, du coup, on a lancé en 2017 euh, et euh, je n'avais je, je, je, pas vu arriver euh, cette euh, rafale euh, 80-90. Euh, pour la petite histoire, en fait, le projet au départ, c'était de faire des essentiels de qualité comme ce que je trouvais dans le placard de ma grand-mère en termes de matière, de goût, du coup, de main, des vêtements, de texture. Euh, et après, du coup, de, de, de, de, j'ai un point de vue quand même assez clair euh, sur… Euh, de style euh, et euh, et du coup de faire des vêtements qui sont euh, confortables euh, avec de la place euh, moi j'ai toujours adoré du coup euh, le tu, enfin, culturellement euh, la période des années 80 pour euh, ce type de, de style puis qui se prolonge dans pas mal de, de, de choses des années 90 avec euh, l'explosion du sportswear euh, donc c'est plutôt une référence culturel disons est euh, lié à certains designers de cette époque comme Perry Ellis comme euh, Willie Smith etc euh, pas tant euh, par rapport à la tendance euh, de, de ces années 80-90 et notamment d'ailleurs il y a pas mal de choses qui me font euh, un peu fuir euh, par exemple tout ce qui va être roller euh, les mots pop euh, le fluo bubblegum enfin voilà donc on essaie euh, disons que c'est pas tant euh, cette tendance là que euh, ce que cette époque euh, évoque euh, le, quand on a lancé Patine, du coup, euh, j'ai partagé aussi euh, les, les, les, du coup, mes, mes goûts et puis mon époque. Euh, j'ai révélé mon âge, ça c'est fait. Et donc, moi, c'est mon enfance, en fait, euh, puis mon adolescence, les années 80-90. Euh, et euh, c'est ça. Il y a plein de choses. En fait, ça évoque un moment où les, les séries étaient encore très euh, gentilles, douces et un petit peu un, un refuge. Il y a toujours ce noyau familial. C'est un cocon, c'est rassurant. Il y a les amis, les parents. Les, à l'épisode, à la fin, ça, ça finit bien. On se fait un câlin. Et, euh, voilà. Il y a un besoin en fait, de gentillesse et de douceur, pour moi, qui est caractéristique dans cette époque. Euh, la deuxième chose, c'est le style. J'en ai parlé du coup, le sportswear. Je trouve que a, pour l'instant, une marque essentiellement... Il euh, y a peu de sportswear, je trouve abouti en termes de vraiment qualité pour pour la femme. Euh, ensuite, c'est l'oversize, le, euh, le confort. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas un sujet de 80-90, c'est un sujet de futur. C'est-à-dire que patine habille euh, nos héroïnes et nos clientes, dont vous, certains d'entre vous aujourd'hui font partie, euh, qui ont des métiers aujourd'hui qui sont plus euh, dans les vêtements, euh, dans des vêtements. Euh, dans lesquels moi, je me reconnais pas non plus. On a besoin de place pour bouger. Moi, mon meilleur compliment du monde, c'est quand les fondatrices de Désiré me disent euh, « Quand on va à Rangis chercher des fleurs, bah, on met le sweat Marty. » J'espère qu'elles m'en voudront pas de les dropper ici. Euh, mais euh, le, le, c'est du coup de, de faire ces vêtements qui vous équipent, vous, dans vos nouveaux euh, styles de vie et les styles de vie qui nous semblent compatibles avec euh, avec euh, le, le, le, cette... Euh, ah, les nouveaux enjeux aujourd'hui, sociaux et environnementaux. Euh, et du coup, je me retrouve dans ces années-là, mais pour euh, remis complètement au bout d'aujourd'hui par rapport à ces nouveaux besoins euh, fonctionnels euh, du vêtement. Le dernier truc, en fait, la symbolique des années 80-90, et là, je vais, je vais pousser un peu loin, mais euh, c'est euh, le fait que euh, c'est l'époque, en fait, où ça commence à déraper. Euh, moi, le, promis, le, Zara, euh, le premier Zara, est un, ça y est près de chez moi en 94. Ça a été euh, une, espèce de, une espèce de choc, c'était incroyable. je faut être super à la mode sans... Euh, complètement euh, bah, ruiner euh, mes parents et euh, avoir des fausses docs vernis rouge enfin, voilà, j'ai longtemps cru que c'était incroyable avant de déconstruire et comprendre tout ce que ça voulait dire derrière et euh, c'est l'époque aussi où euh, Lévis revend ses usines pour aller pour, euh, aux US pour investir tout son argent dans les marques et aller euh, et fabriquer en Asie euh, et ils ne sont pas les seuls où, en fait, la marque devient toute puissante et la fabrication devient complètement un, un, un accessoire, en fait, plus, plus la responsabilité des marques est euh, complètement outsourcée en se déresponsabilisant totalement. Et du coup, symboliquement, pour Patine, euh, je trouve ça chouette de reprendre un fil, en fait, euh, pour euh, se comprendre cette époque et reprendre un fil plus droit euh, de euh, si ça se passait autrement et qu'on pouvait. Garder la nostalgie de cette époque en termes de, de cocon rassurant, de marques qui font aujourd'hui notre culture, mais en le faisant de manière sensée et responsable. Voilà. Donc on n'en a pas tout à fait fini avec les années 80-90, même si euh, et ça se voit. Et alors je rajouterai qu'on reste sur des essentiels. Du coup, euh, par exemple, les des épaules qui seraient padées avec des, des grosses épaulettes euh, des années 80, bah Bon, on ne trouvera pas trop chez nous parce que, justement, je pense que c'est éphémère, que ça vient, des, c est, c est des cycles. Il y en a eu chez Couples dans les années 80, dans les années 2000, ça c'est revenu l'année dernière dans certains t-shirts. Vous ne les trouverez pas chez nous, on restera concentré sur, euh, sur une base dont on ne se lasse pas, ce qui n'empêche pas d'avoir des points de style très précis euh, liés à, nos, à notre style. J'ai été un peu longue. Hein. Merci, Charlotte. Merci. Merci, Joséphine, pour ta question. À très bientôt. C'est bon, bonjour. Je... Joséphine, si tu nous entends. On t'embrasse. On t'embrasse. <rire> Merci beaucoup. pour C'était ces... très complet. En effet, il nous reste quelques minutes encore pour euh, peut-être parler euh, bah, justement de la suite. Il euh, euh, y a une question de Lisa Rousier, mais qui ouais. doit aussi intéresser la plupart... Euh, des participantes et participants, euh, ouais. comment Patine prévoit de rémunérer euh, les actionnaires euh, voilà, dans les prochaines années sont... On pourrait peut-être parler des, tu sais, des différents scénarios euh, euh, de sortie à 5 ans. Oui, alors donc, du coup, je crois que dans le parcours, Lita, vous êtes pas mal euh, euh, prévenu de ce que veut dire un investissement. Euh, et moi, je suis moins habilitée à en parler légalement que… Euh, que l'ITA, justement, euh, parce que tout investissement comporte des risques, hein, bien sûr, Donc, sans être la Française des jeux, euh, nous, on va tout faire pour faire notre business plan, euh, mais euh, vous, faites, vous allez être actionnaire et euh, ce n'est pas, pas, pas des dividendes sur un livret A, c'est des actions. Euh, comment ça se passe Il euh, y a plusieurs scénarios, en fait. Euh, le, on a fait un business plan euh, et aujourd'hui, du coup, Patine a une valeur estimée d'entreprise. et Je crois que j'ai vu une question en lisant euh, oui, vite. Voilà, et, euh, donc parenthèse, donc la valeur d'une entreprise, ça se fixe de plein de façons. Euh, on a rencontré autant de gens que de formules pour euh, fixer euh, la valeur d'une entreprise. La nôtre, euh, on l'a largement débattue euh, au sens euh, discussion euh, avec euh, l'ITA, avec euh, différentes personnes euh, de, de, notre, de, notre, de notre entourage. Euh, c'est à la fin, c'est un mix entre euh, le projet, euh, le chiffre d'affaires, l'historique de croissance, la rentabilité, euh, la, les résultats aussi euh, attendus, euh, le fait d'être rentable aujourd'hui et de, de, de, de proposer euh, des, des KPIs qui sont euh, clairs et sains, euh, le fait d'être aussi, euh, de ne pas être endetté, ça, ça compte, enfin voilà, c'est une équation euh, totale. Euh, et puis après, là, évidemment, ce qui compte aussi, c'est la force du projet, sa différenciation euh, sur le marché, il enfin, y a, y a plein, plein de choses qui font la valeur de l'entreprise. Euh, notre souhait, du coup, avec le business plan qu'on a créé, c'est que, que cette valeur d'entreprise, elle euh, croise avec le temps. Euh, et du coup, dans cinq ans, si on réalise notre, notre, notre business plan, euh, le chiffre d'affaires aura évolué, euh, le nombre de clients dans notre... Euh, base client aura évolué, euh, la, la notoriété de la marque aura évolué, on aura aussi euh, un résultat euh, qui aura augmenté, tout ça, ça fait que la valeur de l'entreprise va être plus élevée. Donc, euh, et du coup, après, euh, ça veut dire que du coup, euh, le, le, alors tu, tu me coupes à n'importe quel moment si je n'ai pas le droit de dire un truc que euh, je dis, hein, parce que je, je dépasse peut-être, euh, pour l'instant ça va Non, non, vas-y, continue, on va juste faire <rire> ce tour euh, si possible. Oui, et donc euh, du coup, dans cinq ans. Euh, Concrètement, il y a plusieurs choses. Patine, par exemple, euh, décide de reprendre son indépendance et rachète vos parts. Donc ça, ça peut se faire par rapport aux résultats qu'on aura euh, engrangé, euh, ou alors de l'emprunt bancaire ou un mix des deux. Et du coup, bah, euh, vous, vous sortez et euh, vous encaissez euh, le, la plus-value par rapport à notre valeur à ce moment-là. Euh, une autre solution, ce serait que, euh, par exemple, euh, des, des nouveaux investisseurs euh, rentrent dans Patine et du coup, en général, ce qui se passe quand il y a une nouvelle levée de fonds, c'est qu'ils sortent les actionnaires euh, du départ, donc ils rachètent les actions euh, du début et du coup, hein, pareil, euh, il y a une plus-value euh, pour, pour vous. Euh, ou alors, euh, je pense que ça peut être un fonds ou ça peut être aussi euh, une, un groupe de marques. Euh, qui euh, décide d'ajouter Patine à, son, à, son, à sa famille. Euh, je, je dis que c'est une possibilité parce que euh, pour l'instant, on ne l'a pas du tout envisagé. Euh, pour l'instant, on se voit comme indépendant et indépendant euh, longtemps euh, parce qu'on pense qu'on en est capable et qu'en plus, on s'amuse beaucoup. Mais euh, je pense aussi que le paysage en fait, euh, de l'investissement aura énormément évolué aussi dans 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce le, qui le correspond hyper bien à Patine, Aujourd'hui, pour cette première levée de fonds, c'est une levée de fonds communautaire basée sur euh, largement euh, nos clientes, euh, les gens qui nous comprennent. Euh, et euh, ça nous permet vraiment de, de créer un patine très, très fort au sens euh, euh, d'imposer nos conditions très fortes en termes de qualité de matière, d'engagement, de suivi, de projet de mission et pas que de croissance du chiffre d'affaires. Euh, voilà, euh, on veut faire une marque modèle. Euh, je me dit que dans cinq ans, il y aura peut-être aussi des nouveaux acteurs qui auront évolué énormément et auront fait évoluer leurs leur critères en fait, d'investissement pour vouloir soutenir des... Enfin, Ils voilà, sont beaucoup plus ambitieux d'un point de vue euh, social et environnemental. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas fermé non plus euh, à, à les entendre par rapport à Patine. Merci pour ta réponse. Alors, pour rappel, euh, investir en Patine, c'est investir en action. Euh, donc voilà, vous investissez en action, c'est éligible à la réduction euh, sur l'impôt, euh, euh, sur le revenu donc euh, 2021, donc réduction de 25% euh, voilà, je pourrais rapidement euh, euh, vous donner les quatre raisons d'investir qu'on a identifiées chez l'ITA, c'est que bah, le positionnement de Patine est différenciant sur l'offre de prêt-à-porter éco-responsable. Il s'axe sur, du coup, l'offre mode couplée à des développements de matières éco-responsables, biologiques et ou recyclées, en exclusivité bah, avec les partenaires de Patine. Et il s'axe aussi sur la précommande et la co-création avec sa communauté. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que une, il y a une stratégie d'impact qui est construite au cœur de la chaîne de valeur et de production et ancrée sur le long terme. Donc voilà, Patine s'appuie euh, sur un effort très fort de traçabilité pour monitorer et mesurer l'impact réel de son activité. La troisième raison qu'on a identifiée, c'est aussi que Patin bah, s'autofinance depuis sa création. Donc c'est lié à sa croissance organique, euh, euh, des fondamentaux business solides et une gestion rigoureuse de son activité sans surstock. Voilà, le bouche à oreille est aussi... Euh, euh, la raison de tout ça, donc Bouchard est très positive autour de la qualité du dressing patine, ce qui a permis de, à, grand, à, à patine de grandir sans aucun investissement d'acquisition payante. Quatrième raison, c'est que c'est un marché en pleine expansion avec une demande croissante d'intégration de, des préoccupations environnementales dans l'industrie de la mode face aux pratiques de la fast fashion et du, du greenwashing opportuniste. Voilà, ça, ce sont les quatre grandes raisons identifiées par, par l'ITA et euh, sans euh, voilà, on est aussi là pour vous rappeler les risques. Donc là, les risques identifiés par l'ITA, il y a un risque de concurrence. Le positionnement de patine est ancré dans un marché qui est très concurrentiel, forcément, de, des marques éthiques et des marques traditionnelles premium, euh, bah, qui elles aussi veulent adopter progressivement une vision sociale et environnementale. Il y a un risque opérationnel euh, sur le besoin d'amélioration des outils et des procédés euh, pour assurer euh, le service de communication efficace et maintenir l'engagement de, de, de la communauté patine. Il y a un, aussi un risque identifié lié à la distribution, parce que c'est un canal de distribution qui est unique en ligne, en raison d'un positionnement prix accessible assorti à des coûts de matières premières et une qualité de confection premium bah, limitant la distribution euh, wholesale. Euh, donc, de gros. Quatrième risque identifié, c'est lié au temps de développement de produits longs. Donc voilà, c'est dû à la, à la consultation de la communauté, le test des matières et de durabilité, la campagne de précommande, etc. Et peut avoir un, une limite dans l'enrichissement de la gamme et de la récurrence d'achat liée au développement de produits longs. Voilà, donc c'est les risques identifiés. Je vous rappelle juste que la collecte va être... Très rapide. Alors, pour rappel, c'est un objectif de 500 000 euros avec un max à 600 000 euros. Euh, la collecte se clôture le 22 décembre. Donc, voilà. Si, pour celles et ceux qui n'ont pas encore euh, complété votre profil l'ITA, notamment avec les documents euh, justificatifs nécessaires, bah pensez bien à le faire assez rapidement parce que euh, le lancement de la collecte est demain et ça va être très rapide. Euh, pour vous dire, dans le passé, on a eu des collectes éclairs comme, euh, la, commune, comme la, la compagnie des amendes qui a collecté en une heure seulement un million d'euros et euh, 1083 euh, qui a collecté un million en une heure, en 12 heures. pardon. Donc voilà. Pour vous dire mmh. que on est déjà à plus de 640 000 euros d'intention, euh, donc euh, voilà, il n'y aura, aura pas de place pour tout le monde malheureusement, donc euh, euh, soyez sur le qui vive. J'ai vu une question sur le fonctionnement après. Comment vous alliez être euh, oui. euh, Du coup, je, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des votes. Euh, en fait, vous, en tant que questionnaire, vous allez euh, garder un accès permanent dans l'ITA en fait, à, à Patine. Et du coup, euh, vous aurez accès à des reportings qui sont semestriels. Donc, vous allez suivre, euh, on a un devoir de vous partager euh, nos, nos reportings. Euh, vous allez voter aussi à l'Assemblée générale. Donc ça, c'est une fois par an. Vous allez voter pour approuver... Nos comptes. Et donc, ça, c'est un moment très important dans la vie d'une entreprise parce que c'est le bilan complet de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a fait bien et tout ce qu'on a moins fait. Que du coup, nous, on accompagnera d'un moment d'échange stratégique. Et ensuite, on est en train de réfléchir au rythme qui est... Euh, on cherche un rythme qui soit original, euh, où vous êtes vraiment impliqués, et on va jusqu'au bout de ce principe de gouvernance partagée, et en même temps qui soit supportable en termes de temps pour vous, pour nous, euh, et donc du coup qu'on sache vraiment euh, bah, délivrer, quoi. Euh, donc, pour l'instant, on pense à trois consultations euh, annuelles, trois moments. Et la première serait euh, du coup euh, un... un, un Premier euh, une prise de température stratégique par rapport à voilà ce qu'on aimerait bien faire cette année et voilà ce qu'on on rappelle où est-ce qu'on va, et du coup, vous avez l'occasion de pouvoir vous dire Bah, moi, Patine, en tant que sectionnaire, ce que j'aimerais que tu creuses, ce que tu fasses, ce que tu fasses pas, enfin, que vous, vous ayez la possibilité, du coup, de, de, de partager, du coup, vos vos envies, mais vos envies d'un point de vue plus stratégique que euh, la consultation qu'on fait déjà euh, au niveau de, euh, de, des vêtements. Euh, donc, d'aller plus loin. Et donc, ça va commencer par un kick-off tout début 2022. Donc, euh, une fois que la levée de fonds sera clôturée, euh, sur justement un point de départ avec vous ensemble, qui est, bon, bah maintenant, vous êtes là, on y va, c'est là. C'est la saison 2, donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait ensemble pour cette entreprise Donc euh, trois points a priori, un du coup de lancement euh, qui est euh, une sorte de grand brainstorming euh, stratégique, un deuxième euh, qui est autour de la... donc, à, donc plutôt janvier, euh, un deuxième euh, qui est vers mai-juin euh, à voir avec l'ITA par rapport à l'approbation des comptes qui sont clôturés au 31 mars, donc le temps de bien finaliser les documents et de vous les partager, et un qui est plutôt en rentrée des classes euh, sur point d'ajustement qui correspond à six mois après le début de notre année fiscale, sur voilà où on en est, voilà ce qui marche, ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà, ça n'empêche pas aussi du pouvoir un physique dans notre futur studio parce oui. que j'ai vu aussi une question. Après, si vous êtes vraiment 600 à investir, il va falloir que euh, une salle plutôt. Euh, voilà, mais euh, on n'est pas contre du tout euh, vous recevoir aussi parfois en petit groupe, uniquement les volontaires, enfin, euh, à voir pour, euh, pour du coup faire des moments aussi un petit peu plus dédiés euh, aux actionnaires chez nous. Euh, voilà on fera forcément des petites fêtes aussi, plutôt des petites fêtes off qu'une énorme fête, sinon on va dépenser tout l'argent dans une énorme fête, vous ne serez pas content. <rire> Trop bien, quelle belle conclusion. Bah, oui. Du coup, top départ. Top départ. Et du coup, ah oui, studio, j'ai une question. Euh, on, on a, oui, on a déjà visité pas mal de choses. Un projet qui est hyper clair. Euh, on... Il y a, on a des, on a, il y a un endroit qui nous plaît énormément, mais euh, on n'a pas encore de go officiel, donc on ne peut pas en parler. Euh, et euh, l'idée est de toute façon de garder un lieu unique qui est à la fois pour euh, vous recevoir et travailler sur place. Parce que voilà c'est un projet où il faut que vous. Enfin, Patine est une marque ouverte, une marque transparente. Il faut que tout se passe au même endroit. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est digitaux et en ligne qu'on ne doit pas voir tous les jours. Euh, Devant nous, des jeans essayés, des vêtements, vous montrer les prototypes, etc. Donc, on n'a pas un projet de déploiement de boutique. On a un projet de un lieu patine euh, au même endroit à prolongation de là où on travaille. Et en revanche, on tient absolument à un tour de France euh, et puis aussi euh, Belgique, euh, Suisse, euh, pour venir aussi à votre rencontre hors de Paris. Parce que on s'appelle patine Paris sur Instagram parce que patine tout court, n'était plus libre. Mais on n'est pas du tout parisien, on n'est pas du tout euh, parqué et moulure. Euh, donc, euh, du coup, euh, on viendra vous voir aussi ailleurs qu'à Paris. Merci. Merci, Charlotte. Merci, Lucie. Merci à toutes et tous d'avoir participé au live meeting. Euh, C'était top. Il y a eu plein de questions. Pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, euh, je pourrais les, les reprendre et peut-être qu'on pourra faire euh, un retour par mail. Euh, Charlotte, on verra ça. Oui, bien -moi. sûr. Euh, la, la, non, parce que où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais Je reste là. Pas de problème. Je, je m'engage. En fait, vous verrez. Hein, je ne bouffe pas. Moi, je suis dans les 5 ans avec vous chez Patine et je ne fais que ça. Tu ne t'en vas pas. Ouf et, euh, Voilà. Si je fais quelque chose à côté, okay. c'est que c'est Patine. S'il y a des tomates et du café, euh, c'est c'est les nôtres. Et, et du vin nature. Voilà. C'est cool. <rire> Top. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous, et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous reconnecter sur la page de Patine. À très vite. Revoir, <rire> merci beaucoup. C'est bizarre, les hein. gens. Au revoir. Ouais. Au revoir. <rire> euh, la technologie. Allez, au revoir tout le merci. monde. A bientôt en vrai. Bonne journée.